Bonjour à tous, je m'appelle euh, Quentin Roucher. aujourd'hui 35e journal de cas euh, où il va encore être question euh, de canapé. Alors je vous montre ma page du jour où l'on voit en effet un canapé euh, tout au sommet d'un gigantesque tas de gravats de diverses tailles. En arrière-plan, euh, il y a une cité résidentielle froide, des immeubles qui semblent être euh, vidés de leurs occupants. Et euh, tout ce paysage a l'air à la fois euh, dévasté et pourtant calme. Il y a la nuit, et un silence euh, semble régner sur cette euh, composition. Alors, euh, le canapé euh, dans mon roman est en quelque sorte un symbole de fin des temps, et même euh, un symbole de fin euh, de l'individu qui, euh, qui est dessus, qui vit euh, autour de son canapé. Quand j'ai commencé à écrire ce roman, en 2007 déjà, ça fait euh, 4 ans je crois, euh, je dormais justement sur un canapé alors c'était un canapé I qu'on pouvait déplier sauf que moi je le dépliais pas je restais je, je dormais sur le canapé quoi et euh, j'étais euh, très malheureux et depuis euh, je me suis débarrassé de ce canapé enfin en fait il est tombé en, en ruine quoi parce que c'était pas un canapé très cher qui n'était pas vraiment fait pour euh, qu'on dorme dessus tout le temps et euh, bon il y a eu plusieurs étapes d'abord j'ai dormi par terre un peu comme euh, un chien quoi comme euh, un, un cafard enfin je, je mettais une couverture sous, sous moi puis je d'en mets dessus quoi et encore une couverture sur moi bon j'avais un peu mal quoi mais après j'ai acheté euh, récemment il y a un an peut-être euh, un comment s'appelle un, un fauteuil lit en fait un fauteuil en trois parties quoi qui se déplie qu'on met par terre et ça fait un lit quoi on peut euh, s'étaler dessus bon c'est plus un truc euh, d'appoint voire euh, vous savez pour enfants quoi pour euh, si, voilà quoi et les euh, joueurs dessus en fait c'est très bien et je suis beaucoup plus heureux maintenant. Alors euh, peut-être que vous aurez trouvé cette euh, anecdote intéressante et que vous voudrez vous procurer un lit fauteuil comme moi. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à me demander euh, la référence. Ça devient de plus en plus euh, du téléachat en fait dans hein, ces vidéos. Je vous parle de mes pots en inox, qui sont toujours là et que je trouve toujours très beaux. Cette fois je vous ai parlé de mon lit, euh, de mon lit fauteuil. Et eh bien voilà, alors euh, on va s'arrêter là et je vous dis euh, eh bien, euh, à la prochaine